Pour commencer ce magazine, on vous emmène en Autriche dans les coulisses des championnats d'Europe d'escalade. Caméra embarquée avec Fanny Gibert. Innsbruck, le week-end dernier. Championne de France en titre de bloc, à seulement 22 ans, Fanny Gibert participe. À ses premiers championnats d'Europe. C'est euh, la grosse compète de l'année et puis en plus c'est la première. Fanny donc c'est euh, une grimpeuse qui l'an dernier a fait le podium en Coupe du Monde qui a terminé numéro 7 mondial. L'objectif euh, c'est de faire une médaille ce week-end et donc si possible on va dire la, la meilleure couleur possible. Septième à l'issue des qualifications lors de la première journée, place maintenant aux demi finales où la numéro 1 française va se frotter au top 20 des meilleures grimpeuses européennes. J'ai eu des bonnes sensations, j'ai réussi à gérer à peu près comme je voulais ce début de compète, ce premier tour et c'était top. J'espère rentrer en finale et puis après, il ben, faut pas se fixer de limites, quoi. Les a ouvert. On a un certain temps pour arriver et puis après, euh, ce sera fermé. Donc plus personne ne peut rentrer, plus personne ne peut sortir. Petit temps d'échauffement et après euh, le circuit qui part et ça va être de la bombe. J'ai vraiment trop hâte. Le début à la fin, que tu gardes ça, que tu gardes l'envie, voilà, le plaisir et puis le relâchement tout en étant surmotivé au là. Voilà, du coup c'est bon. Ça y est, c'est bon, j'ai mon dosard, c'est parti Aujourd'hui, il n'y a que 4 blocs. Et toujours 5 minutes par bloc et ensuite le classement voilà, il fait euh, aux meilleures performances dans les 4 blocs de, de chaque grimpeur. Ça a l'air assez varié, il euh, y a pas mal de nouvelles prises qu'on ne connaît pas, du coup, euh, pas forcément hyper facile de se rendre bien compte de, du niveau des blocs. Donc ça m'a l'air pas mal. l'idée, plutôt un bloc euh, assez physique, plutôt dans un style où, voilà, où enfin, vous n'est pas très à l'aise. Après, bon, on doit pouvoir le faire quand même. Alors là, du coup, un bloc euh, plutôt, plutôt technique. Normalement un style où elle est Fanny elle est assez à l'aise euh, donc là il faut maintenant il faut faire les blocs parce que sinon ça se suffira pas. Quoi. Allez Fanny c'est bien allez Là faut qu'elle arrive à sortir les pieds à gauche à ne pas se précipiter. Allez Fanny allez Voilà ça sort au premier essai, ça c'est bien, ça va la remettre, ça va la remettre dans, en confiance. Ah donc Fanny, comme elle est très souple, elle arrive quand même souvent à trouver des positions pas mal dans ce genre de trucs. Allez Fanny, allez Dommage, elle était assez près de le faire, c'est dommage. C'est bien, Fanny Elle hein ça à être critique. Allez Fanny, allez, allez Allez, allez, allez, allez Ma foi, on va attendre les résultats. C'est pas impossible que ça puisse passer. Ah mais bah là elle y est hein Non non mais là elle y est hein Là elle y est ex avec Mina Markovic C'est bon ça hein Allez Putain mais suis Je suis en finale des championnats d'Europe, c'est... C'est magnifique C'est incroyable, c'est tout ce que je voulais Tu mériterais des gifles dans ton circuit là, je te le dis hein. <rire> Ça va, as, du coup t'as pu, pu dormir un peu C'est parti Allez, après toi. Il n'y a pas à de questions. Hein. Et par contre ce qu'on disait par rapport à hier, quelle que soit la méthode que tu essaies, essaye-la à fond. Tu veux, euh, voilà. Parce que si tu essayes à 50%, tu prends aucune info. Tu tombes par terre, c'est comme si tu n'avais pas fait d'essai. Please welcome Fanny Fani, gibe. Los, los. Los geht's. Ich auf der rechten Seite. 1 se dresser sur le pied. Allez, Fanny, allez, allez Voilà, là, là, là c'est assez est allez, bien. Voilà, pour allez, pas être... allez, Là, allez, pousser. C'est bien, Fanny allez, pas Pour nous, c'est un, un super espoir. On va monde l'année prochaine. Euh, voilà, pour lequel je pense qu'elle sera pleine elle sera quand même à maturité. Et, et je pense qu'on pourra compter euh, qu sur elle pour faire... Une grande performance. Il faut rebondir et il faut se relever vite et parce que il y a la prochaine Coupe du Monde qui est dans deux semaines. C'est difficile là tout de suite de voir autre chose que l'échec. C'est la compète.